Si vous me suivez bien, vous savez à quel point je suis fan de voyage et plein de fois, vous m'avez posé la question « Zac, est-ce que tu aurais une ville à conseiller J'aimerais bien voyager avec mes amis. J'aimerais bien ramener ma femme quelque part. Je suis tout seul, mais je sais pas où aller. » Et ici, vous avez devant vous quelqu'un qui a pu expérimenter plus de 25 pays européens et c'est vraiment ma passion. J'adore ça. Je vous l'ai dit dans mon vlog Roumanie, mais je kiffe découvrir des cultures, des langues, des personnes un petit peu différentes, tout en ayant un référentiel commun et en étant pas très très loin, que ce soit en car, en train, en avion ou autre. Et surtout, cette année, ça a été pour moi un gros changement dans la ma manière de voyager parce que j'ai découvert quelque chose qui, aussi bête que ça puisse paraître, a réellement été un différentiel de fou. Depuis que je suis avec ma femme, je la fais voyager également. Je l'ai ramené pas forcément dans les destinations les plus ibisatières. Hein. Nous sommes allés en Estonie, en Pologne, en Bulgarie. Mais j'ai découvert le plaisir de lui faire visiter des villes où je suis moi-même déjà allé. Donc en mars dernier, ça a commencé par exemple avec Berlin, très belle ville, mais ça a continué cet automne avec Prague. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. En fait, quand vous voyagez dans un endroit, en général, même si ça dure quelques jours, voire une semaine, vous avez rarement le temps de faire toute la ville, de la découvrir en profondeur, parce que vous êtes limité, vous êtes des fois fatigué, vous n'avez peut-être pas de thunes. Il y a plein de raisons qui peuvent vous limiter dans votre expérience, dans ce que vous pouvez et de ce que vous devez faire. Mais quand vous retournez dans une ville que vous avez déjà quand même un petit peu appréciée pour la première fois, c'est là où, en plus d'avoir des codes, des repères, et ben vous commencez à ouvrir un petit peu plus votre âme, votre esprit, et voir la ville un petit peu différemment, et du coup découvrir des choses qui vous ont complètement, enfin, qui vous ont complètement passé à côté la première fois que vous y êtes allé. Et quand vous me posez la question de quelle est la ville idéale pour commencer à voyager en Europe, je pense que Prague est la réponse. Prague, c'est la capitale de la République tchèque, plus de 2-3 millions d'habitants dans l'air urbaine à peu près. C'est une ville où il fait beau en été, froid en hiver, hashtag analyse, placée en Europe centrale à mi-chemin et idéalement placée de partout. De Prague, tu peux vraiment bouger ailleurs s'il si faut, tu peux aller à Vienne, tu peux aller à Budapest, comme tu peux aller à Berlin, voire dans l'est de la France qui n'est pas si loin. Je crois que de Strasbourg, vous êtes seulement à 6-7 heures de voiture par exemple. Mais Prague, c'est surtout une ville historique. C'est une ville qui a le plus vieux pont d'Europe, le pont de Charles. C'est une ville qui a un centre-ville magnifique, un quartier juif. Qui a une grande horloge absolument magnifique Une grande place Ça c'est de l'architecture qui architecte hein. Et je crois que c'est encore mieux là <rire> Une euh, gastronomie qui est peut-être pas parfaite dans les supermarchés On va pas se mentir Mais qui est quand même cool dans les restaurants <rire> Voici par exemple le restaurant Stoletti. Le restaurant Stoletti, c'est un restaurant où je vais à chaque fois quand je vais à Prague. C'est l'un des meilleurs restaurants où je suis allé de ma vie. Du coup, il a goûté ma soupe et... c'est pas la citrouille. Obligé de faire du sale. Restaurant Stoletti à Prague, venez ici. Quand vous allez à Prague après avoir vu cette vidéo, parce que je sais que vous allez venir, vous venez ici et vous pensez à Zag, vous ne le regretterez pas avec un vrai service à la française, un service de qualité où les serveurs font attention à toi, où la bouffe est de qualité, où c'est vraiment pas cher, où tu manges bien, où tu passes un moment convivial, que ce soit avec ta meuf ou avec tes potes. C'est important pour moi, les deux doivent se mêler un petit peu, pas se mêler, mais le fait que ce soit compatible pour les deux, c'est vraiment une bonne chose, je trouve. Mais Prague, c'est pas que ça, Prague, c'est pas que euh, les monuments, euh, c'est aussi un centre-ville qui est trop bien, c'est un centre-ville qui est beau, genre tu te balades dans Prague, tu kiffes, vraiment, euh, chaque rue, tu peux découvrir des dingueries, chaque rue, tu peux apprécier des choses, chaque rue, tu peux vraiment en prendre plein les yeux. Et c'est un centre-ville où tout est accessible à pied. Donc comme je vous ai dit, le quartier juif, la place avec la grande horloge, le pont Charles à proximité, pas mal d'espaces verts, mais c'est aussi une ville qui a une histoire et une histoire qui crève des fois le cœur. Une histoire liée au communisme, une histoire liée à l'URSS et une histoire qui, euh, voilà, que je vous ai un petit peu présentée et qui, fait, euh, qui est particulière. Nous sommes dimanche, deuxième jour de visite de Prague. Et après un premier jour pas très beau, on est sur un jour un peu meilleur. Je vlog à l'iPhone, voilà, on essaye, c'est le 14 Pro Max. Que j'ai reçu. Non, ça va, je rigole, je suis juste une victime. Et on va aujourd'hui visiter des choses avec un temps qui est idyllique, idéal, regardez un petit peu tout ça. Et en fait, aujourd'hui, on va se déporter du côté ouest de la ville pour aller voir le château de Prague qui nous donnera une vue sur toute la ville, mais également des monuments plus historiques avec, juste en face de nous, vous allez voir, et c'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, le mémorial aux morts du communisme. Donc vous allez voir, c'est des statues qui ont été entreposées en bas d'une colline. D'ailleurs, si vous regardez bien, de la dernière statue au fond à celle qui s'approche de plus en plus, ça représente comme une décomposition. Le corps là-bas est complètement foiré et puis ensuite, ça se recompose petit à petit jusqu'à donner ça. Puis enfin, ça et l'homme complet qui est juste devant nous. Et donc du coup, c'est un petit peu, je suppose, une sorte de message vis-à-vis -vis du communisme qui est sans doute vu ici pour les horreurs qu'il a fait comme quelque chose de très négatif et avec un peu la décomposition d'un homme qui est entier au début et puis qui, à la fin, perd au fur et à mesure des parties de son corps sans doute par un système qui est responsable de familles et de plein d'horreurs dans le cours de l'histoire. Mais c'est aussi une ville qui a des hauteurs qui la surplombent et ça c'est un grand plaisir, tu peux largement monter en hauteur pour derrière redescendre et avoir des vues magnifiques dans la ville, tu peux traverser des parcs pour faire ça, tu peux également prendre un funiculaire et une fois monté dans la toute grandeur de la tour, j'avoue que la vue est quand même assez satisfaisante. Un petit coin de campagne au cœur de la ville. On prend la montée. Là, on est en train de supprimer du fondant au chocolat. Oh, Mike, tu vas où Attends, je te cours après. Ah non, je rigole, je rigole. Oui, oh, tu pas. C'est moi qui suis soufflé. Et c'est là où vous allez voir la puissance du zoom de l'iPhone. Regardez ça tout au fond. Hop. Et ensuite, hop. la sorte de petite statue devant un bâtiment, je dirais beige tout au fond, en haut d'une colline. C'est euh, un musée avec une grande statue, je crois, d'un chevalier ou d'un personnage important tchèque. Et cette montée nous amène à la Tour Pétrin, juste là. Une tour panoramique avec vue sur toute la ville. Et apparemment, d'après Google, c'est plus grand que la Tour Eiffel, elle ferait 380 mètres, mais là je me trouve en bas et j'ai vraiment pas le sentiment que c'est grand de la Tour Eiffel. Hein. Je me suis déjà trouvé en bas de la Tour Eiffel et c'était beaucoup plus impressionnant. Alors, vous le voyez sans doute, il y a des gens tout en haut. Il y a des escaliers pour monter. Là, je vous cache pas, on vient déjà de monter un petit peu. Ça reprend le souffle et je pense qu'on va aller faire un petit tour. Amis, je crois que je vous dois de l'honnêteté. Maï n'a pas eu le courage de m'accompagner pour monter cette tour, qui fait apparemment, comme je vous ai dit, 380 mètres. Moi, j'ai eu le courage. Et il y avait deux options pour pouvoir monter. L'option avec ascenseur, qui coûtait 7 euros de plus, ou l'option à pied. Bon, Là, je crois que vous voyez à peu près celle que j'ai choisie. Hein. On va la faire à pied, comme un bonhomme. C'est parti pour les escaliers de la galère. Mais au moins, on verra progressivement la vue. Et ça, ça me chauffe. Première étape, le premier étage. Mais c'est encore facile, c'est encore facile. Nous, on va en haut. Voilà, c'est là qu'on va. Et notre ami, Zach. Et nous sommes arrivés au top de la tour. Et je crois que c'est le moment pour moi de vous montrer trois trucs non Et là vous allez pouvoir voir la prochaine étape, le château de Prague. C'est là où on va aller après. Je vous le zoome encore plus, regardez. Hop là 380 mètres j'y crois maintenant. Des des pavés, des beaux bâtiments, des gens qui font tout à pied. Et vous comprenez pourquoi est-ce que je fais la propagande de ce continent et pourquoi je vous dis que je préfère ici l'Amérique. Le château de Prague Regardez-moi la cour du château de Prague derrière le château et ici des beaux bâtiments blancs, blancs avec des statues et vraiment c'est les endroits où tu sens le poids de l'histoire et ça c'est dans mon cœur. fifa l'architecture à l'européenne quelque chose un peu ancien c'est vraiment c'est les, les émotions tout à l'heure je vous ai dit rdv au château de prague Et même si ça, on dirait la cathédrale de Strasbourg, respect à cette dernière, mais croyez-moi que <rire> ça envoie bien plus. Là, ce dont je viens de vous parler, c'est un petit peu des activités de journée. quoi. Tu vois, de la visite, tu fais ça, une après midi deux après midi trois après midi La ville est vraiment vaste et c'est ça qui fait vraiment plaisir. Il y a des plaisirs dans chacun de ces quartiers. Il y a des plaisirs en hiver comme en, en été. J'y suis allé en été également. C'est quoi ton gâteau Il est où Alors, aujourd'hui au programme de gourmet. Un cheesecake pour pouvoir un petit peu euh, rendre plus dur ses abdos. Il y a un étang, par exemple, un lac pas très très loin de Prague où euh, il est possible d'aller se baigner, mais tu passes par une plage de touristes. Je vous cache pas que quand je n'étais pas au courant, quand je suis arrivé, que je suis rentré dans l'étang et que j'ai vu un mec grand comme ça avec une bedaine à Marcel, Bitaler et le vélo sur le côté expérience unique. Mais Prague, c'est nécessairement également une vie nocturne de ouf. Si vous êtes dans un mood restaurant, petite balade, Prague la nuit, c'est magnifique, vous êtes servi. Si vous êtes dans un mood pote, bar, boîte de nuit, vous êtes servi. La ville multifonction, où c'est pas trop cher, ça a un peu augmenté, franchement. La première fois que j'étais ailleurs, c'était en 2017, donc ça a un petit peu augmenté, mais ça reste quand tu viens avec tes gros euros, globalement quand même assez accessible. Une ville de kiff pour la visite, une ville de kiff avec ta meuf, avec tes potes, avec ta famille, et je trouve que c'est pour moi la ville un petit peu idéale pour entrer dans les voyages et commencer à découvrir et pouvoir aller plus loin. Et si vous voulez après derrière aller plus loin et kiffer un petit peu plus bah vous pouvez insister et aller à Budapest par exemple. Budapest qui pour moi ressemble un peu à Prague mais encore à niveau au-dessus. Pour moi Budapest c'est vraiment la perle de l'Europe de l'Est et c'est un vrai bonheur d'aller là-bas. La Hongrie c'est très cool. J'ai insisté sur Prague, mais je sais que parmi les plus téméraires d'entre vous, il y en a qui, quand ils vont dans un pays, aiment bien faire plusieurs villes. Et en République tchèque, les autres villes sont également très cool. Il y a Plizen, Victoria Plizen, pour ceux qui connaissent un petit peu le foot. Il y a Brno, la deuxième ville du pays, qui est quand même pas mal. Ostrava, qui est tout à l'est et frontalière quasiment avec la Pologne. La République tchèque, c'est pas trop grand, mais tu peux rapidement faire un petit tour comme ça et avoir de très beaux paysages. C'est des paysages qu'on trouve en Europe centrale, mais c'est surtout des paysages frontaliers que tu peux retrouver avec l'Autriche, qui est également frontalière, et l'est de l'Allemagne. Donc, nécessairement, il y a pas mal de paysages avec des espaces verts, des rivières, des montagnes. C'est vraiment lourd. Et si vous devez reçu un conseil que je vous ai donné, si vous êtes déjà allé dans une destination, n'hésitez pas à y retourner de surcroît avec une personne qui n'y est pas encore allée. Parce que, en tant que guide, c'est ultra satisfaisant de pouvoir remontrer des recoins et toi-même redécouvrir des choses tout en évitant les choses désagréables que tu as pu avoir lors de ta première. Allez à Prague, je vous encourage. Et si vous y allez, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me parler de votre expérience. D'accord En mode, tiens, Zach, j'ai vu ta vidéo, ça m'a chauffé. Grave cool, j'ai grave envie d'y de, de, de aller grâce à toi toi ou autre. Vraiment super. J'ai vu les images et tout, donc c'est toujours gratifiant d'avoir de donner des conseils et de voir qu'ils ont été suivis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit vlog, un petit peu comme d'hab, voix off, un peu format différent. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous